Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, vidéo consacrée au café, encore une. On, a, on adore ça, mais ici, une machine un peu spéciale, une ancienne machine de chez Magimix. Alors, pourquoi j'ai voulu vous mettre cette machine relativement simple Alors, ce n'est pas innovant, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a d'autres machines, comme les machines manuelles, semi-professionnelles, les machines à, à, à siphon, à dépression. Là, je voulais vraiment vous montrer une machine pour toute la famille, une machine à café pour toute la famille. Pourquoi Cafetière et expresso cappuccino. Car en fait, dans la journée, il y a différents moments de la journée où on aime son café de manière différente. Par exemple, le matin, moi j'aime bien avoir mon bol pour mettre mon lait dedans et, mettre, et tremper la tartine. Donc je préfère un café au percolateur plus léger. Quand je reçois ma famille ou mes amis, à la fin, on fait un grand percolateur et tout le monde boit du café. Je n'aime pas forcément le café expresso, mais mon mari ou ma femme, ils aiment bien le café expresso. Donc en fait, une seule machine, une seule prise sur le plan de travail pour les deux machines. Donc une machine pour toute la famille. La partie la plus simple, nous avons dans cette machine-ci deux réservoirs. Un réservoir pour le côté cafetière. Alors on voit qu'on a quand même une grande répartition de l'eau pour que le marc soit bien imbibé complètement. On a évidemment un anti goutte quand on enlève la cruche en verre. Donc... On va commencer par ceci, on expliquera le côté expresso par après. 8 oui, tasses ici, voilà. Alors, comment un café type cafetière ou percolateur peut devenir un bon café Eh bien simplement d'abord changer votre filtre à chaque fois, c'est très très, très très très important. Ça devient un bon café quand on utilise du café de qualité et de l'eau de qualité, que ce soit de l'eau filtrée ou de l'eau de source. La mouture est un petit peu plus épaisse que pour un expresso, c'est très important. Je vous invite à regarder. Ici, la mouture très fine pour un expresso. Ici, la mouture un petit peu plus épaisse pour le café percolateur. Maintenant, vous avez une petite facilité, c'est que vous avez une petite mesurette. Une dose égale 7 grammes. 7 grammes, c'est souvent pour une personne, mais vous l'aimez plus fort, mettez un petit peu plus de café. Simplement, vous démarrez la cafetière. Vous laissez la magie opérer et nous aurons un café d'excellente qualité. Vous pouvez l'arrêter, c'était en train de se terminer. Voilà, vous aurez ici un café extrêmement chaud. Pour votre mare, n'hésitez pas soit à le mettre sur le compost, un petit peu dans l'évier. Aussi, ça évite de se, aux éviers de se boucher. Ça permet d'avoir un café de tous les jours plus léger. C'est vrai, plus léger, mais grâce à la qualité du café et à la fraîcheur de la mouture, vous avez un café de qualité avec quand même du corps. Et un plaisir incroyable à déguster cela à la maison. La particularité de cette machine, comme je vous l'expliquais, c'est d'avoir également deux réservoirs séparés. Vous avez ici un réservoir qui est accessible par l'arrière avec un filtre Brita pour vos expresso. Alors, comment ça fonctionne On va d'abord détailler ceci. Réservoir, filtre Brita, la mesurette. Une mesurette égale 7 grammes, 7 grammes, une tasse expresso. Vous avez le double tasse car vous savez faire deux expresso en même temps et le simple tasse qui est déjà rempli ici. La machine fonctionne comme ceci. La touche percolateur, la mise sous tension, expresso une tasse, expresso deux tasses et la vapeur pour le cappuccino. Vous avez également le réglage de température. J'aime mon café chaud, je l'ai personnellement réglé sur le maximum. L'eau est présente de ce côté-ci, vous avez également un petit chauffe-tasse. C'est important de garder toujours votre tasse au chaud. Car une tasse chaude, d'abord, garde le café plus chaud en tasse et donne un goût un petit peu plus rond en bouche. Alors, au niveau du porte-filtre, on est sur un porte-filtre en aluminium relativement léger. Ce petit système sert à caler le fil quand vous devez sortir le cake de café à l'intérieur. Pour tasser le café, vous maintenez votre main ici au-dessus et vous avez ici un petit temper, Hop, un petit quart de tour. Vous voyez, c'est toujours important de renettoyer. À chaque fois, c'est très très très très important ici. Un petit flush qui permet quand même à la machine de se rincer. On ne perd pas ses bonnes habitudes, bien évidemment. Vous le mettez dedans. La hauteur ici est un peu basse, donc c'est pratiquement la tasse maximum que vous pouvez utiliser. Voilà, regardez la couleur de cet expresso, vous allez voir le résultat. C'est vraiment pour la taille de la machine et son, et son côté multifonction. C'est extrêmement sympa. Donc à la maison, une multifonction, cafetière et expresso. On va maintenant réaliser la mouche d'un cappuccino. Voici l'expresso de votre Magimix, expresso et filtre. C'est parti pour un cappuccino. La machine est toujours en fonctionnement. J'ai fait mon expresso, j'ai démarré la vapeur. Ici, vous devez attendre un petit peu avant pour que la vapeur monte. Évidemment, La machine pardon, monte en pression, vous puissiez avoir de la vapeur. Mettez-la en route. Voilà. Vous introduisez votre réservoir avec le lait entier. On n'est pas sur une machine dite traditionnelle. Où on peut faire encore du latte art dedans, c'est pas l'idée ici. Ça permet vraiment de mousser, de faire un bon petit cappuccino, d'avoir du lait chaud également. En fait, cette buse mélange assez bien le lait. Ce qui, toujours un bon entretien, ce qui évidemment vous empêche d'avoir un lait extrêmement crémeux, mais vous permet d'avoir de la mousse. Rincez toujours, on, de nouveau, on ne perd pas les, les habitudes. Vous voyez que c'est quand même monté relativement bien. Alors, comme c'est une buse automatique, on a un petit peu plus de bulles dans ce lait. Donc, c'est ça qu'il faut peut-être un petit peu plus le mélanger et le dégazer. Vous voyez, on a un petit peu plus de bulles. Mais par rapport au lait qu'on avait mis, on a, quand même, on a tout de même un résultat dedans. On arrive à faire un cappuccino traditionnel donc les éléments clés de cette machine ici c'est qu'on a une buse vapeur pour cappuccino, expresso, réservoir séparé avec filtre à eau, une cafetière donc vous avez dans cette machine la possibilité de réaliser les envies de toutes une famille, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée à l'expresso et filtre de chez Magimix. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu de la préparer et de déguster ces cafés, de vous faire découvrir toutes ces techniques de café. N'hésitez pas à passer nous voir en magasin, demander des expériences, des, des, de, de goûter nos cafés. Je répète, il est important de l'eau de qualité et du café de qualité, ainsi que du café fraîchement moulu. Merci à toutes et tous de nous suivre aussi nombreux et cette playlist café remporte un franc succès. On en a encore à venir, ne vous inquiétez pas, il y a encore plein d'innovations au niveau du café. Partagez sur vos réseaux sociaux, laissez des commentaires ainsi que des likes YouTube, Facebook et Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao